Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, accéder euh, à internet depuis euh, ma machine virtuelle euh, Debian. Donc, euh, pour commencer, on va vérifier qu'avec notre, euh, notre hôte on accède déjà à internet, parce que si ce n'est pas le cas, ça risque d'être compliqué avec euh, la machine virtuelle. Ensuite, on va activer l'interface réseau de la machine virtuelle Debian et une fois que cette interface sera activée, on va démarrer la Debian et euh, vérifier si on accède bien à Internet. Donc, je commence par... Euh, j'ouvre une invite de commande. Et euh, donc, euh, là, je suis avec mon autre euh, Windows et je vais faire un ping vers, euh, vers euh, un site qui est sur, euh, sur Internet. Par exemple, euh, www.man.cx. Donc là, on, on voit que ça ping. Donc euh, Là, c'est une adresse IPv6, donc on a des réponses, donc tout va bien. Alors maintenant, euh, je vais aller au niveau de la veine qui m'intéresse, donc c'est euh, celle-là, Debian 10 VB. Je vais regarder dans sa configuration. Donc on va aller, euh, on va aller voir dans sa configuration réseau et il va falloir qu'on active une interface réseau. Donc on va activer une interface réseau. Le mode d'accès, donc il y en a plusieurs. Donc nous on va prendre un accès par pont ça signifie qu'on va avoir un accès direct euh, de la machine euh, virtuelle à Internet, euh, donc euh, comme si on était euh, tout seul. Euh, donc euh, voilà. Au niveau du, de l'interface, donc là j'en ai j'ai deux interfaces réseau, hein, j'ai l'adaptateur Wi-Fi et l'interface Wi-Fi et, et ma carte réseau. Donc là je suis branché en filaire, donc euh, je, je choisis euh, ce contrôleur là. Donc là je fais OK donc euh, maintenant ma Debian elle a euh, une carte euh, une carte réseau, une interface réseau euh, d'associés. donc je vais, la, je vais la démarrer donc elle est en cours de démarrage ça prend un petit peu de temps une fois qu'elle sera démarrée je vais me connecter avec euh, mon compte euh, Bobby et euh, je vais essayer donc, de, de pinguer euh, le même site que tout à l'heure donc euh, www.man.cx on va essayer de pinguer ça donc là elle est en train de démarrer donc le fait d'ajouter euh, une, une interface euh, réseau euh, voilà le mieux c'est pas on peut, on peut pas faire ça à chaud pendant le, le fonctionnement de la, de la machine on est obligé d'arrêter la machine de configurer euh, l'interface réseau puis après de la, de la redémarrer donc là il y a des, des petits messages d'erreur qui ne portent pas conséquence donc là on se connecte donc on va se connecter avec le compte qui s'appelle Bobby, on va rentrer le mot de passe voilà, donc on est bien connecté donc on va faire un ping vers euh, le site donc, qui s'appelle www.man.cx, le même site, et on ping donc là on voit qu'on obtient euh, euh, une réponse euh, également, donc ça veut dire qu'on arrive bien à communiquer avec internet je fais un CTRL-C pour arrêter la commande donc, j'ai ma Debian connectée avec une interface réseau et euh, donc à, à, à ma carte réseau, et, et ça me permet d'aller euh, interroger euh, Internet. Arrivé à ce stade, je vais éteindre proprement ma Debian. Donc, pour faire ça, il faut utiliser la commande shutdown par exemple. Donc, je vais faire shutdown-h now. Donc, là, ça ne va pas fonctionner parce que mon compte Bobby, ce n'est pas un compte qui a des privilèges élevés. Mais par contre, c'est un compte sudo, donc je vais pouvoir faire un sudo -h now. Donc c'est un, un compte, euh, le sudo, donc ça va me permet d'élever les, les privilèges pour faire euh, le shutdown. Donc, je tape mon mot de passe Debian, et hop, ma, ma VM euh, va s'arrêter. Alors ici, on va... Une dernière petite chose euh, avant d'arrêter. On va aller voir la config réseau. Alors on a la possibilité, donc si on ne veut plus la carte réseau, on peut décocher, mais on peut aussi faire autre chose. Là, Dans l'onglet avancé, on peut aussi, par exemple, débrancher euh, le câble réseau. Donc si on fait ça, bah, on n'aura plus accès à Internet et ça nous permet de, de quand même conserver une interface réseau au niveau de, de notre Debian. Donc on, on isole à nouveau notre euh, machine virtuelle euh, du réseau. Donc elle est toute seule dans son coin et euh, voilà, c'est une, une possibilité qu'on a euh, également. Bah écoutez, euh, sur ce, bah je, je vous remercie euh, pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.